Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter une conclusion générale du MOOC. Donc c'est terminé pour la seconde fois, c'est-à-dire la seconde partie ici. Euh, Peut-être qu'il y en a euh, parmi vous qui font ouf, parce qu'effectivement euh, les retours que j'ai eu sur les MOOC précédents, je ne sais pas au moment où je tourne cette vidéo, mais euh, j'imagine que ce sera le cas, euh, eh bien euh, il y a quand même euh, pas mal de plou. Donc la visite était touffue, même si on a vu énormément de choses, elle est hélas incomplète. Et il y a quelques gros morceaux qui restent. Alors ces gros morceaux, c'est OpenGL et OpenAL, GL pour le graphique, AL pour euh, l'audio. Euh, il y a l'édition audio et vidéo aussi qui est un truc un petit peu à part. Il y a euh, Airplay, c'est un gros truc, les notifications de type push par exemple etc etc. Et puis il y a quelques gros frameworks qui ont été publiés. Vous avez CarPlay, vous avez Apple Pay, vous avez PhotoKit, vous avez HealthKit, vous avez HomeKit, vous avez CloudKit, HandOff, SendKit pour la 3D, SpriteKit pour la 2D, Metal pour une certaine forme de graphisme avancé. Alors c'est pas redondant avec OpenGL par exemple même si ça s'appuie sur... Enfin OpenGL ça existe depuis longtemps. -kit, sprite Kit et Metal, c'est des choses qui sont plus récentes, d'accord Bref, énormément de choses. Le problème, c'est que sur chacun d'eux, on pourrait probablement consacrer un bout. Vous voyez que vous n'avez pas la place d'en parler, c'est assez compliqué. D'autant plus que euh, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il euh, y avait pas mal de boulot et que c'était un peu un marathon. Cependant, un certain nombre de choses ont été vues et en particulier les principaux points. Vous savez construire une application et d'un niveau professionnel, sachant que certains des exercices, ceux que j'ai vus dès d'ailleurs euh, le MOOC partie 1, eh bien atteignaient un niveau publiable. Vous savez naviguer dans la documentation, enfin j'espère, on ne pas vérifié, mais probablement pour arriver à ce niveau d'exercice, il a fallu le faire. Et vous en aurez besoin parce que tout évolue très vite. Je rappelle euh, ce que j'ai dit très très tôt, mais probablement c'était au début de la première partie. C'est sympa tous ces sites style Stack Overflow vous avez de l'entraide. Le problème c'est que les messages restent et que parfois vous faites une recherche et on vous donne une manière de faire. Et puis la manière de faire, elle a deux ans. C'est devenu faux ce qu'il dit. Et parfois ce n'est pas forcément mis à jour. Il y a plein de tutos en ligne, même topo. Les choses vieillissent très très vite, donc tout est voulu très très vite. Donc il faut que vous appreniez à vous référer à la doc Apple. Ça n'empêche pas d'aller à côté. Hein. Mais il faut tout le temps en référer à la doc Apple. Vous avez également pas mal pratiqué. Moi j'estime qu'en programmation les heures de vol c'est quelque chose de très très très important. Et vous devriez commencer à avoir des réflexes et des bons réflexes j'espère. Et du coup vous pouvez vous lancer. Et après ben, il y a quelques questions euh, philosophiques. Je fais de l'objectif C ou du Swift. C'est à vous de voir. Je pense qu'on ne peut pas abandonner complètement l'objectif C. Mais honnêtement, moi je passerai à Swift. D'accord Est-ce qu'on fait des vues en kindergarten, en mode gros geek ou avec visual format language Vous, je ne sais pas. Moi, je, je vais vers euh, ce type de mode. D'accord On utilise Arc ou pas A vous de voir la flemme poussera probablement les gens à ne pas utiliser ARC. Moi je beaucoup pas cité dessus encore une fois pour des raisons pédagogiques mais c'est tout. Donc voilà, ces choix c'est les vôtres et vous les assumerez. Maintenant je pense que si vous êtes au bout de ce MOOC il n'y a pas de raison de penser que vous ne soyez pas autonome dans ce domaine qui est la programmation iOS. Petit message de l'équipe. Nous espérons donc que vous avez appris plein de choses et nous vous engageons vivement à donner de vos nouvelles via la page Facebook. Je vous rappelle que si vous m'envoyez de l'information à mon courrier électronique, je ferai la pub des applications que vous développez. C'est sympa de voir qui développe quoi à partir des connaissances qu'il a acquises sur ce book. Et euh, eh bien on reste peut-être en contact, en tout cas à travers des vidéos. Je publierai peut-être d'autres cours. Il se trouve que je vais prendre de grosses responsabilités au niveau de la gestion de mon laboratoire. Je vais devenir le directeur et donc, par conséquent, j'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour ces choses-là. Mais on ne sait jamais. En tout cas, toute l'équipe et moi-même, nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous vous remercions tous de votre attention et de votre participation à ce MOOC. Au revoir, à bientôt.